Ça plaît, ça plaît pas, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Salut je pas de saisonnier, je n'en trouve pas Chaque année, c'est pareil Eh oui, eh oui tu as raison, tu as tout à fait raison, c'est que chaque année, c'est exactement la même chose. Chaque année, on s'y prend un peu tard, chaque année, euh, euh, on, on crie sur le fait que les saisonniers euh, euh, sont de plus en plus exigeants, qu'ils leur font un gros salaire, qu'ils leur font une bagnole, qu'ils leur font un appartement, euh, euh, c'est tout juste qu'il ne faut pas les, les border euh, le soir et leur faire un gros bisou euh, au moment du coucher. Ben, à la limite, moi je dis, oui, ben, pourquoi pas, de toute façon, c'est l'offre et la demande. Euh, ils savent très bien qu'ils sont attendus, ils savent très bien qu'il n'y a, a pas assez de crépier pour les saisons. Eh bien voilà, c'est comme ça. Maintenant, on peut peut-être imaginer que ça puisse se faire autrement. Euh, D'abord, ça, ça veut dire que je peux peut-être anticiper. Pourquoi aller chercher au loin un saisonnier qui euh, peut-être il est un peu euh, genre van life et puis euh, qui aime bien bouger parce qu'il a lui aussi euh, un outil extraordinaire euh, qu'est ce smartphone euh, et il peut aller euh, surfer euh, et, et zapper et puis changer et puis parce que c'est sa vie, parce qu'il a envie de faire comme ça. Et eh bien tant mieux puisqu'il sait qu'il est attendu comme le Messie. Donc il est évident qu'il va falloir anticiper. Alors. Je vois bien dire ah Ouais, bah vas-y, toi tu, tu sais tout. Non, non, non, je sais rien, moi je donne juste des trucs. Moi, je ne recrute pas de saisonniers, je m'en fiche. Euh, sauf que j'ai un outil, s'il peut t'aider à, à le faire, c'est bien. Alors premier point, très souvent on m'envoie là euh, des. Euh, on alors ça, ça commence là à fond, on m'envoie des mails euh, qui, euh, qui qui me dit euh, tout simplement euh, vous avez dû former ou tu as formé des stagiaires, Patrick, euh, est-ce qu'il n'y en aurait un de libre pour faire une saison là ou là moi je dis normalement non, Normalement non, parce que tous les, tous les gens que je forme euh, sont des gens qui sont destinés à s'installer dans un food truck, une crêperie traditionnelle, ou devenir des, des spécialistes de l'événementiel. Donc normalement non, ils ne sont, ils sont pas dispo. Mais bon, je passe les annonces, parce que tous ceux que j'ai formés, il y a certains qui ne se sont pas installés, et puis peut-être qu'ils peuvent répondre favorablement à, à une annonce. Maintenant, euh, il est évident aussi que... Euh, et peut-être que là, tu vas dire, il commence à m'énerver avec ses conseils, celui-ci. Et mon conseil, il est le suivant, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut aussi anticiper les choses. Euh, on peut imaginer que euh, ta crêperie, elle n'est pas sur un, un no man's land, elle n'est pas à Guantanamo, euh, et qu'il euh, y a certainement euh, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont envie de travailler autour de toi. Mais effectivement, il faut les détecter euh, assez tôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire, les détecter assez tôt Eh bien peut-être qu'il faut s'appuyer sur des structures. Alors peu importe, que ce soit des pôles emploi, des, des structures pour les jeunes de moins de 26 ans. Euh, oui c'est ça, euh, 26 ans donc j'ai oublié le nom de ces structures-là, alors à me dire, bah oui, mais s'ils sont à Pôle emploi, c'est qu'ils ne savent pas travailler, etc. Ça, c'est un point de vue que je ne que partagerai pas toujours, mais euh, pourquoi pas Maintenant aussi, on peut se servir de son outil qui est le smartphone, on peut se, ser se servir de, de sa page Facebook ou autre, pour essayer aussi en amont d'attirer des gens. Euh... Moi je, je connais, je, je connais sur, le, sur le secteur de la presqu'île dite guérandaise, hein, moi je suis à Saint-Nazaire, mais entre la Baule, le Polyguin, le Croisic, etc., ce que tu connais, ce que tu peux éventuellement connaître, ou au moins voilà, dans l'ouest de la France. Euh, moi j'ai les deux profils euh, qui sont là. Euh, chaque année j'en ai qui pleurent tout le temps, j'ai pas de saisonnier, j'ai pas de saisonnier, oui bah, sauf que mon gars tu t'y prends euh, euh, là mi-mai ou fin mai pour, pour être recruter pour euh, mi-juin. Bah, les bons du coin ils sont déjà pris. Euh, les, les fidèles qui reviennent chaque année, même si c'est des gars du sud de la France, du nord, peu importe, ils reviennent chaque année parce qu'ils savent qui, dans quel cadre ils vont travailler. Et puis, bah, euh, il y a une autre partie euh, de, de, de, de ces crépiers-là que je connais très bien, qui eux, euh, d'abord, ont des saisonniers qui sont des locaux qui sont des locaux, il y a des gens qui veulent faire que les saisons, restant de l'année, ils ont une autre activité, et puis ils n'ont pas envie de se balader. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, l'offre et la demande est là. Donc le conseil pour essayer de ne pas, pas faire trop long, c'est que là, maintenant, si on est un peu dans l'urgence, ben, ce n'est pas parce que je mets quelques euros là dans l'affaire qu'il faut envoyer des torchons. Alors moi, qu'est-ce que j'appelle un torchon C'est du style, l'annonce, c'est... Euh, euh, bon, chacun sait mettre son adresse, bien sûr, mais c'est du style. Euh, je recrute un ou deux saisonniers euh, de telle date à telle date, euh, nourri loger. Voilà, et ben moi ce genre d'annonce, elle est aussi attirante que si tu mettais une planche de fakir. Alors peut-être qu'effectivement il y a un crépier fakir qui existe, qui va risque éventuellement de, de tomber sur l'annonce, et il va dire Ah, quelqu'un qui m'offre le confort ben, C'est pas comme ça. Euh, euh, comme disait euh, la grand-mère l'Héroïque, euh, on n'attire pas les mouches avec euh, du vinaigre, mais euh, de l'eau sucrée ou du miel, euh, disait-elle. Ben, C'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir rendre l'annonce euh, un peu plus sexy. Ben, l'annonce un peu sexy, ça veut dire quoi Un peu comme dans le speed dating pour rencontrer l'âme-sœur ou un, un, un futur poste dans lequel on va, on va évoluer, euh, euh, du moins... Quoi sur lequel on postule, et eh bien c'est de mettre un petit peu ses meilleurs atours et ses meilleurs atours c'est quoi C'est pas de faire de, euh, du cinéma, c'est pas... Euh, là je suis en train, euh, tu dois le voir, j'ai un micro là, qui vaut, euh, ça va faire du bruit quand je fais ça d'ailleurs, j'ai un micro qui, qui vaut 12 ou 15 euros, qui est relié avec un fil à mon smartphone, tu vois, c'est tout bête tout con et ça donne un, un son qui est qui est bien, on a aujourd'hui des régissons, des régis-vidéos, euh, euh, on a tout ce qu'on veut, qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Alors que tu sois à l'aise ou pas à la caméra, ça c'est pas un problème. Tu peux envoyer des photos, mais au moins des photos qui ont un peu de qualité, euh, prendre un peu de temps pour les faire, qui montrent l'intérieur de ta crêperie, qui peut monter euh, la façade, peut-être une photo du coin, etc. Essayez de vanter un petit peu la chose, euh, mais l'idéal ce serait de faire une toute petite vidéo. Si tu n'es pas à l'aise, euh, ben tu, tu demandes à l'un de tes salariés qui est là à l'année ou c'est peut-être ta fille ou n'importe quoi. Et ben moi, je ne sais pas, je, je prendrai mon, mon smartphone et je dirai « bonjour ». Moi je suis Patrick, je travaille ici toute l'année et je t'attends, tu peux devenir saisonnier avec moi, on va travailler trois mois ensemble, et voici le cadre dans lequel tu vas évoluer, tu lui fais un petit zoom, etc. Et puis ici l'ambiance est plutôt sympathique, alors on tape dedans, c'est sûr, mais aussi est... on est un peu comme une fratrie, une famille, on partage on tout. Partage et, et voilà, quelque chose qui est attirant, mais pas au dernier moment, au dernier moment... Euh... Ben, c'est comme le reste, c'est les miettes. Hein. Moi, je préfère partager le poulet-patate au début euh, qu'à la fin. Hein. La fin, on plus que les os à roucher, quoi. Donc, euh, voilà ce que j'avais à dire. Donc, avant de sauter sur le formulaire comme ça, eh bien, pense à préparer tes photos, soit une petite vidéo, euh, et puis de, de, de t'attaquer un petit peu au rédactionnel. C'est euh, qu'est-ce qui va être attirant alors oui, la règle du jeu, c'est qu'aujourd'hui, euh, une fois de plus, les, les gens zappent. Donc, essayent de trouver euh, l'angle qui va être attirant. Voilà le, les conseils que je voulais donner, parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus passer des annonces. D'abord, je ne peux plus passer de temps sur les annonces à rectifier euh, les photos et chercher des trucs, parce que très souvent, on m'envoie des torchons, je te prie de le croire. Donc, euh, essayez d'être un peu euh, sexy dans vos annonces. Voilà. C'est le seul conseil que je voulais donner. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. C'est pas grave, je fais ce que je veux. Salut, à bientôt. Je vais couper avec ça le petit doigt là. Toc.